Voilà, donc en fait, nous, ce qu'on vous conseille, c'est euh, lorsque vous déployez une stratégie digital marketing, de vraiment utiliser au maximum l'ensemble des données à vos dispositions pour améliorer l'expérience des clients et aussi l'efficacité euh, de l'ensemble des actions marketing. Euh, la façon dont on envisage finalement cette, euh, cette opération, c'est une transformation qui s'appelle une, une transformation euh, type precision marketing. Euh, nous, on l'a fait reposer sur cinq piliers qui sont des piliers majeurs de cette transformation. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'expérience digitale, data-driven, qui consiste finalement à utiliser l'ensemble des données clients à disposition pour améliorer cette, cette expérience. Le deuxième pilier, c'est finalement la data. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a des données de qualité, que la gouvernance autour de ces données mise en place permet d'exploiter le plein potentiel de ces données Le troisième pilier, ce sont les outils. Et finalement, est-ce qu'on a les bons outils pour exploiter à travers les différents silos de données euh, qui sont constitués dans, dans l'entreprise, euh, faire circuler la donnée au maximum. Le quatrième pilier, c'est finalement euh, le modèle opératoire. Comment est-ce que je m'assure que les personnes, mes collaborateurs, sont formés à l'usage de ces données au quotidien, que ce soit dans la connaissance des clients ou euh, dans les opérations. Et enfin, le dernier pilier, pilier euh, ce sont des piliers d'infrastructure. Est-ce que j'ai finalement ce qu'on appelle un data lake qui regroupe toutes ces données et qui me permet de les exploiter Si on a ces cinq piliers euh, mis en place, on va être en mesure de déployer ce qu'on appelle une stratégie euh, data-driven appliquée au marketing de façon très efficace.